Alors, d'une aube à l'autre est le texte que j'ai écrit euh, après une traversée euh, très particulière, très intense, qui a été celle euh, de mon fils Adam qui a combattu contre une leucémie euh, et qui est resté 158 jours à l'hôpital. Euh, au sortir de cette traversée, euh, il me semblait que tout ce que nous avions vécu, lui, lui et moi, était innommable. Et que justement parce que c'était innommable il fallait tenter de la restituer par les mots par le travail de l'écriture euh, par le travail de la langue euh, pour tenter de restituer ce chemin euh, qui avait été à la fois un chemin d'effroi mais aussi un chemin de joie un chemin où il avait fallu euh, trouver en nous euh, un instinct de survie euh, et où nous avions vécu euh, Quelque chose qui était à la fois hors du monde, hors de la vie, mais en même temps qui brûlait au plus près de la vie. Ce qui sauve, c'est de nommer les choses, c'est de nommer ce qui ne peut pas être dit, ce qui n'arrive pas à être dit, toujours. C'est bien pour ça que j'écris depuis, depuis l'enfance. Là, j'avais le sentiment en sortant de l'hôpital que quand bien même Adam s'en était sorti, puisque... Il, il a survécu à cette maladie. Euh, nous avions vécu ce que nous avions vécu, ressemblait à une masse euh, qui avait encore, euh, justement parce qu'elle était encore innommée, un tel poids qu'elle pouvait d'un coup fondre sur moi et m'abattre après euh, l'expérience euh, de, de cette épreuve. Euh, donc voilà, euh, nommer, et donc nommer ça veut dire quoi C'est faire ce travail euh, très artisanal sur la langue, sur la rythmique, sur la ponctu ponctuation, sur la composition d'un texte, pour tenter de se frayer un chemin à travers cette masse et de euh, et, et, et, et d'en de, faire euh, d'en de, de restituer de restituer au plus près des corps au plus près de des sensations ce que nous avions vécu c'est précisément euh, en trouvant la forme qui permet euh, qui permet de se euh, euh, non seulement de se frayer un chemin, comme je le disais tout à l'heure, mais également euh, d'élargir le texte, euh, c'est-à-dire euh, de faire en sorte que ce texte ne soit pas seulement l'expérience de ces 158 jours, mais euh, de le hisser à quelque chose de plus universel sur, euh, finalement, ce que c'est qu'à un moment... Euh, se trouver face à une épreuve qui nous semble absolument insurmontable et pourtant on n'a pas le choix cette épreuve, il va falloir la traverser euh, donc voilà, ça c'était euh, l'enjeu du texte et pour ça, euh, il se trouve que c'est mon douzième livre donc je, je, je construis un chemin depuis des années dans l'écriture et, et trouver la bonne forme donc là j'ai peut-être plus encore que dans mes autres textes cherché euh, euh, à, à, à, à trouver la forme la plus juste pour raconter cette irracontable. Donc il y a un entrelacement de, euh, de moments qui sont très cliniques, très précis, d'autres qui sont en vers libres, euh, de manière très poétique, d'autres qui sont des extraits de poèmes. Enfin voilà, c'était travailler la matière, travailler cette matière, la malaxer, pour euh, essayer... Euh, D'en faire sourdre justement euh, ce qui avait été euh, indicible. Ce qui s'est passé, c'est que Adam est rentré à l'hôpital le premier jour du premier confinement, le 17 mars 2020, et que donc ces 158 jours ont correspondu à cette, à, à cette période où à l'extérieur c'était le Covid, mais pour nous donc c'était le combat contre la leucémie. Et donc en fait, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a été euh, d'un coup euh, éjectés de notre propre vie et euh, enfermé dans une réalité qui n'avait plus accès à l'extérieur, euh, puisque l'extérieur représentait une menace. Donc, ces 158 jours ont été vécus euh, dans quelque chose qui était complètement cadenassé, euh, un monde, un monde hors du monde euh, où tout était différent, où euh, la texture des, des, des choses. Euh, des, des, des, des objets, euh, des regards, euh, de la peur, de la joie n'avait plus rien à voir avec, euh, avec ce que nous connaissions avant de la vie. Euh, et euh, c'est une expérience qui n'a été pas seulement l'expérience de la peur, du combat euh, contre la maladie, du combat contre la mort, mais également une expérience où euh, qui m'a permis peut-être plus que jamais de rencontrer la joie, puisque c'est la joie qui nous a, qui nous a certainement euh, sauvés, Adam et moi.